Bienvenue sur votre page EAD. Aujourd'hui, nous allons faire une investigation sur euh, la crise sanitaire COVID 2019. Let's go. C'est parti. Ça va, ça va. Tu vas bien. Bonsoir. Vous allez bien de tenir tout d'abord la vie, de m'aider Franchement, c'est très gentil. Mm. Mm. Si tu laisser les choses, de vous présenter. Bonjour mm. mm. mm. <laughs> à Je me présente, je suis Mayenne et je suis la journaliste de Merci de m'avoir et peut-être nous sommes là aujourd'hui chez vous pour essayer de vous poser quelques questions concernant la crise sanitaire, okay. la COVID-19. Okay. Peut-être la première question consiste à comment vous vivez avec cette crise sanitaire, surtout avec cette vie quotidienne, comment ça se passe au quotidien bon, assez difficile pour, malgré vu qu'on a commencé l'année c'était un peu mouvementé. Mais avec les, la crise, ça, ça, on a changé de vie. Pas moi personnellement, mais ça impacte beaucoup sur les études, vu qu'on a dans le tour de la Et parfois, on ne comprend pas très bien avec la profession. Et avec euh, comment ça va communiquer, est-ce que vous êtes le plus qu souvent bon, pas que vous êtes en communiqué? Je suis plutôt du genre casanien, je ne sens pas trop. Donc, um, ça va. Okay. Je ne veux pas dire que ça m'impacte personnellement, mais ça impacte surtout sur les activités que Ok, la deuxième question. Mm. Quels sont les impacts négativement ou de positivement que vous avez ressenti pendant ce cette crise? Parce que c'est pareil. C'est tout le monde est obligé de porter à l'orgueil les gras et à euh, désinfecter les lèvres tout le temps. Et aussi, je pense que le plus dur, c'est encore le courant. Et positivement, qu'est-ce que parce que même dans quelque chose de néga, négatif, on peut dans quelque chose de négatif, on peut retirer quelque chose de positif. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette situation? Bon, parce que moi personnellement, à l'expérience, ça m'a en fait pas apporté. Vu que voilà, bon, c'est moi mois, j'ai vu au moins ce beaucoup de personnes et difficultés qu'il quand beaucoup de personnes et grâce au COVID aussi, on a pu, je ne sais pas comment dire ça, mais on a pu voir notre place au sein de la communauté de l'Université Grâce aux aides et aux dons que aux étudiants de Dans votre intervention, j'ai remarqué une vous de des cours à l'Université. En fait, comment ça se passe Bon, au début de la crise, en fin de l'année dernière, l'année universitaire dernière, dernière, on ne contient pas de lecture à l'université parce que les étudiants n'étaient pas là. Mais vu que le gouvernement, il y a deux semaines, ils ont rendu cela obligatoire à l'université. Bon, la semaine dernière, ça va être cette semaine. Donc, je vais laisser en boucle et je ne suis pas en face à l'université. Donc, on espère que, que l'année dernière, Donc, dans ce modèle, je peux dire la compréhension sur un échelle de 0 à 10. Okay, la moitié de okay. Vous pouvez lancer votre dernier message. Bon, je pense qu'on <rire> est tous un ici à Téléviser, on est venus pour un objectif bien précis. Donc, concentrons-nous, chers étudiants, sur cette année, les études. Et aussi, je me dis tout le temps, je répète tout, tout, tout le temps cela à mes que les études n'empêchent pas euh, qu'on entreprenne d'autres activités à côté, par exemple, la vie associative, lancer son propre projet, ça, en Tunisie. Et surtout que la Tunisie, contrairement à nos pays, c'est très facile de mettre son activité. Très ouais, on peut lancer. Ben, merci, merci pour la tournée. Bonsoir frère. Oui, salut, Salut. Oui, salut. Va. Tu vas bien? Oui, et toi? En enfin, fait, je tenais tout d'abord à, à te remercier pour l'accueil ici vraiment à la vue. Et tout d'abord, je vais te de te de... présenter. Euh, moi, c'est Mara Seko. Je suis de nationalité guinéenne. Euh, J'évolue au centre de formation Saketésite dans le domaine de la domotique. Ok. Merci, monsieur Mara. Mais au fait, si c'est là pour cette crise sanitaire. Encore, nous sommes là pour poser quelques questions aux étudiants, aux étudiants, aux étudiants. et stagiaires. En nous là je voudrais savoir comment on vit avec cette crise sanitaire. Comment ça se passe Bon, en euh, vrai, je me protège juste des, des informations anxiogènes concernant les informations sur les réseaux sociaux et dans les médias. Je me rends juste que en fait, ça, la crise sanitaire, ça ne serait pas éternel. Donc... Richard, en pour vous, quels sont les impacts négatifs d'abord et par la suite positifs Bon, personnellement, les impacts négatifs, euh, c'est déjà, nous savons tous que cette crise a mis le monde aux arrêts. Oui. Bon, on peut dire, euh, rien ne marchait. On a fait presque trois mois de confinement sans rien faire. Donc, euh, ce sont le côté. Dans, dans ce négatif, mm -hmm. qu'est-ce que vous avez tiré comme positif Est Ce que, que j'ai pu tirer comme un truc positif là-dedans, euh, c'est qu'on voit déjà que le monde tient quand même un bout de fil. Il faut juste euh, être euh, altruiste. En fait, la troisième question consiste, à vous effectuez des cours en ligne Bon, moi, dans mon domaine, les cours en ligne ne sont pas bénéfiques, donc il me faut toucher au matériel. Et comment ça se passe Bon, Hamdoula, on ne se plaint pas. Vu que nous, on ne pouvait pas faire les cours en ligne, on a attendu qu'ils qu mettent fin au confinement. Et puis, on, on retourne en situation de classe pour continuer les cours comme d'hab. Et pour finir, et vous allez fixer l'objectif. Vous allez vous laisser vos derniers mots. Bon, ce que moi je pourrais dire, euh, c'est juste d'être optimiste. De, de ne pas se fier aux informations anxiogènes, comme je le dis bien, qui, qui passent vers euh, les réseaux sociaux et puis dans les médias et, et autres. Il faut juste se remonter. Pour, cette crise sanitaire ne sera pas éternelle, ça va prendre fin un jour, Inch'Allah. J'espère bien. J'espère. Merci. Et vraiment, merci pour l'accueil. Merci.